ouais je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, alors là, mesdames et messieurs, je tiens à vous informer qu'il y a une bombe qui est en train de se préparer, une bombe hein, qui est en train de se préparer depuis plus de 15 ans. Regardez ce que Cristiano Ronaldo, il est en train de créer, mais c'est du grand n'importe quoi. Déjà, lui, on a vu de quoi il était capable, hein Tu te rappelles à l'époque du sporting, quand il était là-bas, là, au Portugal, avec ses dents de travers et qu'il a fait du grand n'importe quoi à Manchester United. Et Manchester United, ils ont dit, oh là là, mais lui, il faut qu'on l'achète. Ensuite, quand ils l'ont acheté et qu'il a roulé pratiquement sur toute la Première Ligue, tout le monde a dit, mais il vient d'où Qui est cet homme Hein Il a tout déréglé dans la Première Ligue. Les défenseurs, il les a envoyés à l'hôpital, chez les psychologues. Il, les a, il leur a fait du grand n'importe quoi. Tous les défenseurs de la Première Ligue se sont remis en question. Ashley Cole, il est où Hein dans toutes les vidéos de Ronaldo, Highlight, tu mets Ashley l'école, tu vois qu'il est là en train de danser par terre. Alors que lui, il était titulaire en Angleterre. Hein tu te rends compte Titulaire dans le pays qui a, qui a, qui a, qui a inventé le football. Hein Cristiano Ronaldo, il est parti là-bas. Il leur a expliqué comment c'était le football. Il leur a montré comment, comment le football pouvait se jouer. Ils ont été littéralement pff, choqués, ébahis. Tu te rends compte Tu connais de toute façon Ensuite, il est parti au Real de Madrid. Alors là, au Real de Madrid, ça a été du grand n'importe quoi. Là, on a pu voir que les joueurs de foot, c'était des, des fainéants. Là, quand Ronaldo il est parti au Real Madrid, on a vu que les autres joueurs, oh non, mais il faisait trop les bambins. Mais non, mais Cristiano Ronaldo, quand il est parti au Real de Madrid, il mettait des buts dans n'importe quelle situation. Du grand n'importe quoi. But, vitesse, dribble. Oh là là, coup franc, tête, tout complet. On n'a jamais vu un joueur comme ça au Real de Madrid avant Cristiano Ronaldo. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là, là, hein, après ces années incroyables, il a continué à faire du sale. On ne va pas se mentir. Hein, toujours dans le top niveau au niveau des statistiques. Mais là, mesdames et messieurs, regardez ce qu'il est en train de créer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, qui ont dit « Ouais, mais voilà, euh, là en ce moment il n'est pas trop constant, euh, voilà, la Juventus il n'a pas trop gagné de trucs, avec Manchester United non plus, ça va faire deux saisons qu'il est un peu entre deux, entre deux chaises, voilà. » Voilà Pourquoi il est entre deux chaises Tu vois pas ce qu'il est en train de préparer Regarde son fiston Oh là là, mais non, mais en plus on voit toutes les vidéos de son fiston, il est plus grand que tout le monde Oh là il a quel âge là 11 ans il a... Voilà, le premier présu. Tu vois ce que je veux dire Cristiano Ronaldo, il a compris. Tu vois là, là, Son fils, il va nous dire quoi Non, j'ai 5 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça. Cristiano Ronaldo, il a compris. Nous aussi, on avait voilà les présus. Tu vois ce que je veux dire Quand tu allais au foot, le mec, il a la barbe, il a tout. Tu lui dis, bon, t'as quel âge Il dit qu'il a 13 ans. Là, Cristiano Ronaldo, il est en train de créer la même chose avec son fils. Tu vois ce que je veux dire Un présumé. On sait pas quand il est né. Tu vois mais il va arriver sur le terrain. Oh, mais, mais regarde-le hein? Il est déjà plus costaud que moi. Il court plus vite que moi. Ça y est, c'est fini Oh là là, il n'est même pas pro. Il joue mieux le foot que moi. Ah, alors là, moi, je tiens à vous dire hein, que là, là ce que Cristiano Ronaldo est en train de créer avec son fiston, c'est déjà beau. On va pas se mentir. Hein. Voilà, c'est la transmission. Euh, c'est magnifique que son fils euh, soit euh, aussi passionné que son père par le football. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est motivé. Et en plus de ça, je crois qu'il a arrêté de boire le coca, les trucs comme ça. Oh, non, non, non, non, non. Dans quelques années, là, on va avoir un nouveau Cristiano Ronaldo. Quand on va croire que c'est terminé, il y en a un nouveau qui va arriver. Nous, on pensait que c'était fini. Mais Ronaldo, c'est ça c'est... Quand tu portes le nom Ronaldo et que tu joues au foot, là. Oh, non Mais non mais non, mais parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, mais oh !» Mais tu sais pas que Ronaldinho aussi s'appelle Ronaldo Hein Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le nom Ronaldo Hein Il faut étudier ça. Vous les scientifiques, au lieu de chercher des vaccins qui ne marchent pas là, cherchez ça là Hein Qu'est-ce qu'il y a quand tu t'appelles Ronaldo Parce que c'est pas normal hein, qu'il y ait autant de talent dans un joueur qui s'appelle tous les Ronaldos. Ils... C'est « Oh lolo mais oh, oh !»